Bonjour, j'ai 17 ans, je suis en terminale et actuellement au lycée Rodin, à Paris 13 e Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis en option cinéma, qui dit option, dit choix, car je suis passionné de vidéo, de réalisation et d'écriture de vidéos. Ça a pour moi un aspect satisfaisant de concevoir, réaliser et partager un projet. C'est quelque chose que je retrouve dans la cuisine, chose à laquelle je suis passionné, ainsi que de pâtisserie. Je voudrais d'ailleurs faire de mon métier dans l'avenir cuisinier. J'ai pour projet d'ouvrir un restaurant de gastronomie française. D'ailleurs, à l'image, c'est moi que vous pouvez remarquer qui cuisine. C'est une recette de saumon papillote du livre « Le grand cours de cuisine » de Ferrandi, qui est une école de gastronomie que je souhaite intégrer prochainement. Alors, j'avais pour but, en vous montrant cette partie de moi, que vous voyez la passion que je porte à cet art. Je tiens aussi à saluer mon ami Milo kwan sans qui cette vidéo n'aurait pu avoir lieu car il est le cadreur de cette vidéo et aussi un des de celle-ci Ce plat est un plat relativement simple consiste à fabriquer un fumet de poisson qui est un bouillon à base de poissons et de légumes ainsi que de cuire des légumes à l'anglaise, c'est à dire à l'eau et pour finir D'y préparer euh, du saumon, et de tout mélanger en papillote, d'en fourner au four et d'avoir de magnifiques papillotes de saumon. Et j'aime la France. En plus euh, de la cuisine et de la pâtisserie, j'ai bien d'autres passions, notamment euh, la passion du drone. J'ai euh, notamment un Mavic Mini qui me permet de faire des vidéos euh, vues du ciel, des photos magnifiques. C'est une passion que j'ai depuis euh, plusieurs années. J'ai commencé avec des drones plus petits, d'appartements, et, et l'idée de piloter un, un objet qui vole de manière relativement simple et, et agréable, m'a paru super, et, et, et c'est pour ça que je suis arrivé jusqu'à cet appareil qui me qui auront rend des rendus magnifiques. Alors, euh, en plus du drone, j'ai des passions comme euh, celle du vélo. Je fais énormément de déplacements en vélo, que ce soit pour aller au lycée, pour me déplacer dans Paris, pour euh, aller n'importe où, ou bien pour me balader, pour euh, faire du sport, du VTT, des sorties de 200 km, de 100 km, n'importe où euh, en France. Je trouve que le vélo est, est un moyen de se libérer, d'être de... libre, d'aller où on veut, sans ne dépendre d'autres personnes, d'une énergie telle que l'énergie fossile. On est libre. On utilise son vélo, on le répare, on avance. On, on le répare, on continue d'avancer, etc. C'est un moyen de... de liberté que je trouve sans égal. je trouve aussi quand même un petit peu la randonnée qui est une passion que j'ai depuis aussi pas mal d'années. J'ai été initié en tant que scout depuis maintenant 8 ans et je monte déjà des projets dans l'avenir comme celui de traverser les Pyrénées à pied avec des amis pendant 40 jours, c'est un, un, un projet que je porte dans mon cœur et qui me représente en, en certains sens, étant donné que j'aime organiser des choses, j'aime marcher, j'aime me libérer de toute civilisation et de toute, euh, toute, en, toute civilisation, c'est quelque chose que je retrouve bah, dans le scoutisme, dans la randonnée, dans le vélo, dans tous ces sports qui nous libèrent. J'aime la liberté.